Jeannot, quel est le message essentiel que tu as voulu transmettre aux étudiants de l'ISCPA La passion. La passion de ce métier et de montrer aux jeunes que même si le métier a changé, il a évolué, entre la radio, la télé, le numérique, on peut se construire. Et se construire sans être trop ambitieux tout de suite, mais avoir le sentiment qu'on peut avancer dans ce métier, on peut y croire et il faut qu'ils y croient. Parce qu'on a le sentiment aujourd'hui que de plus en plus, on dit que le métier est difficile, que c'est compliqué, qu'on n'aura peut-être pas un contrat, mais... On est presque en train de les, en les décourager plutôt que de les encourager. Donc je trouve que les messages ont été positifs ce soir et ça c'est important. <rire>